Salut à vous en délire Bon, petite brève, petite vidéo short. Euh, ouais, c'est vraiment un petit con. Y a pas d'autre terme, Alexis, c'est un petit con. Ouais, et alors On a le droit d'être con quand même. Ok, c'est poil à gratter, ce qu'il fait, je suis d'accord. Par contre, euh, le sujet qui a fait euh, SFA, donc sa ferme autonome, hein, SFA, euh, SFA, il a monté de toutes pièces un scénario, et il a récupéré des extraits qui arrangeait son histoire, pour fabriquer quelque chose. Ce procédé-là s'appelle de la manipulation. Je ne sais pas si tu te rends bien compte, Bjorn, à quel point euh, tu prends des risques vis-à-vis -vis de ta propre communauté. Parce que là, tu manipules les gens. Et ça, c'est extrêmement risqué. Si les gens se réalisent et sont un petit peu curieux, s'ils ont un QI supérieur à celui d'une poule, ils vont aller voir les vidéos d'Alexis. Et il n'en a enlevé aucune. Pourquoi Parce que c'est un, un petit con. Parce que c'est une grande gueule. Et parce que tu pourras pas le faire taire comme ça. Oui, il a dit du mal de ton livre. A priori, quand on voit les commentaires sur Amazon, euh, je pense qu'il a été à peu près honnête. Je ne l'ai pas vu personnellement. Hein. Euh, bon, Si le livre est si mauvais que ça, par contre, toi, tu as peut-être une chance de te lancer dans l'écriture de, de séries de fiction. Hein. Tu sais, à la télé, euh, les scénaristes qui inventent des belles histoires euh, avec peu de moyens. Parce que c'est exactement ce que tu as fait. Tu as pris des extraits là où ça t'arrangeait. Pour alimenter un discours qui vise uniquement à donner une image euh, totalement fausse, totalement fausse de, de projet de liberté. Et pire encore, tu t'es appuyé sur tes, sur tes, tes, tes ah, enfin, les gens qui te suivent, tes followers pardon, tu t'es appuyé sur tes followers pour les utiliser pour qu'ils eux-mêmes fassent des démarches, euh, que ce soit en mairie, en préfecture, auprès de la fédération de tir, enfin. Mais c'est quoi ce procédé En fait, t'es pas capable. t'es pas capable de te montrer. Tu te caches. Mais par contre, pour salir les autres, tu es très fort. Donc, ok, Alexis, encore une fois, c'est un petit con. Je le reconnais. Moi, il m'amuse. Si faut être capable de prendre les choses au second degré, au troisième degré. Oui, il a des idées à la con. Euh, et alors, c'est son droit. On en a tous. Mais par contre, ce que tu as fait, c'est de la diffamation. Et je pense que là, t'as pas bien saisi la portée de ce que tu faisais. Donc, sur ce... Euh, j'espère que les choses se calmeront. Ce qui est très dommage, c'est que ça a eu des effets de bord dans d'autres domaines, et que là, tu as causé du tort à une communauté qui a strictement rien à voir avec Projet Liberté, mais vu que tu, euh, tu as utilisé dans ton, ton discours fallacieux, tu as utilisé euh, des informations euh, venant d'autres endroits que la chaîne de Projet Liberté, il ben, y a des modélateurs qui ont coupé Carrément coupé les accès, qui ont verrouillé plein de trucs et euh, qui ont mis à mal une, euh, toute une communauté. Alors, elle va se relever, hein, parce que c'est des gens qui sont résilients. Mais à un moment, ça fait bien chier parce qu'il y a une super ambiance et t'as tout niqué. Sur ce, à la prochaine.